Alors voilà, on est là tous, posés, et on attend le retour de euh, Pierre Nesta qui est parti en interview pour France 3. Donc il revient incessamment, s'il peut euh, nous voir, voilà, avec tout le monde, et on est là, on vous fait des bisous. Je pour mon pas dit ma qui tout vous dit dit fait bien si que est reggae sans scar, tout, est nous fumer, C'est moi lève la main. Let's Y a pas tout le monde. Un piston, un peu de piston. Merci. Merci. Merci Pierre Nesta.